Qui contrôle la politique, qui combat le système métrique, c'est nous, c'est nous. Qui sait où se trouve l'Atlantide, qui cache les humanoïdes, c'est nous, c'est nous. Qui traite les écolo dragas, qui fait circuler d'un verre. Il y a les femmes à l'écart qui truquent les remises de ce c'est nous.